1 million et 500 milles 1 million et 500 milles oui 1 million 500 et sur les hour. Maître Gims Rémi Adawala double disque de diamant Eh, c'est le final non, non, non. 500 millions. Ah, yeah. par là. Oh, oh, oh, monsieur. Au lobby, aux Alli, étudiant à IBTP. Je suis étudiant, je suis étudiant à l'INBTP. Oui, oui, INBTP. Ok, verbe avoir à l'imparfait. Papa, je peux apprendre, mais... Dès que vous me filmez comme ça, c'est pas bon. Dès que ma famille... Non, quoi, non, non. Verbe avoir à l'imparfait. Papa, je peux répondre. Espère, mais répondez. Problème. Dès que vous me filmez comme ça, c'est pas bon. Pourquoi pas bon C'est pas bon. bon. C'est bon. de saluer ma réputation, papa. Tu connais ou tu connais pas Papa, je connais. Mais Allez, Verbe avoir à l'imparfait. Papa, je peux répondre. Mais pas. Répondez ça, répondre, tout, tout, tout simplement. De Moi, je filmer cela. Mais c'est pas bon, c'est des avec la réputation papa. Je la réputation peut être des si tu n'es pas à la page. Mais si tu es à que la que page, tu connais. comme ça papa, c'est pas bon. Tout non. le monde peut voir. Non, non, Les pas tout le monde. Mènes, pas tout le monde. Tout le monde. C est, c est... Verbe avoir à l'imparfait. Mais c'est l'étudiant, tu es en deuxième graduat, à l'INBTP. Je suis à l'INBTP. Voilà. Verbe avoir à l'imparfait. Verbe avoir à l'imparfait. Ah. Et bien, dit, si tu réussis, pas... je te libère tout de suite sans condition. Ah bon Il n'y a tu vas sortir sans condition Verbe avoir à l'imparfait ah. Tu es en deuxième graduat Je compte jusqu'à 3 et c'est fini 1 2 And I'm Oh Oh